On s'est aperçu que pour les personnes âgées, il n'y avait personne. Les clowns pour les enfants, il y en a beaucoup, hein, parce qu'ils visitent euh, tous les services, c'est merveilleux ce qu'ils font. Donc pour les personnes âgées, personne. Je suis chef d'entreprise, mais bon, euh, voilà... Euh entreprise, j'arrive à trouver du temps pour le faire. J'ai qu'une envie, c'est d'être à la retraite pour le faire à plein temps. Ça, c'est vraiment clair. J'ai dit, mais je vais pas en faire profiter les personnes âgées qui vont chanter avec nous. Les bénévoles, là, ça veut dire du temps, d'accord, pas de souci. Mais aussi, on paye tout. Hein. C'est nous qui avons fait nos costumes, on les fait nous-mêmes, on fabrique tout nous-mêmes, quoi. On passe dans les chambres, pour euh, être en contact avec les personnes qui ne sortent pas, qui ne sortent plus, ou qui euh, bon, vont être en fin de vie, et, et on les accompagne donc dans ce qu'ils aiment. Ils nous demandent quelquefois des prières, hein, de prier avec eux, on le fait. Ils sont heureux d'entendre la Madeleine, ils entendent de plus, la Madeleine vient nous servir à boire, alors c'est aussi, qu'est-ce qu'ils aiment bien la Marseillaise, ils pleurent. Ils ouais. pleurent. Ils entendent la Marseillaise. Allons enfants. Voilà. Il y a aussi. Euh, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Ils entendent plus ça. Ils, ils essaient de se mettre au garde à vous. <rire> Mais c'est beau. Même les infirmières, elles deviennent rock'n'roll, quoi. Elles sont là, elles dansent dans les couloirs. Quoi. <musique> Je pense que chaque mardi, on a de quoi écrire un livre, quoi, sur des choses qui sont inracontables tellement elles sont merveilleuses. Je découvre euh, une magnifique face de l'humain. Tous les humains très riches, très pauvres, anciens harceleurs, anciennes personnes généreuses, anciens patrons, gentilles mères de famille, paysannes, super avocates très riches et tout, ils finissent à l'horizontale, et n'ayant plus la parole. Et très bizarrement, ce qui se révèle est très beau. Je dis ça dans un cadre, il n'y a aucun cadre religieux, hein. ça, je vais être précis, c'est totalement agnostique, mais ce qui révèle est absolument merveilleux, au-delà du réel. Ce sont des jardins de joie, hein. c'est la source de joie, hein. je n'ai pas d'autre mot à dire, ils il, il révèlent le côté le plus beau, et c'est devenu une drogue en fait. C'est un des rares cas de la vie, très émouvant, où quand vous, ne, vous donnez 10 vous recevez mille. On a beau donner, ils nous donnent plus que ce qu'on leur donne. Si vous leur dites une chose gentille, vous dites mille choses gentilles. de l'amour, ils vous donnent encore plus d'amour. C'est très étonnant. Hein Les gens, à la fin de la vie, ils ne trichent plus. Ils sont dans le don total. Je me suis drogué, quoi. Hein C'est quelque chose... On peut pas. Euh, moi, je ne peux plus jamais m'arrêter, quoi. Ça commence, on frappe à la porte. On n'est pas chez nous. Attention, c'est un point très important. attends ça rentre dans une chambre d'un malade comme si on était chez nous. On n'est pas chez nous. C'est même pas bien de déposséder de ce dernier lieu. On frappe. Alors il y a des sourds, donc on frappe, voilà, jusqu'à ce qu'on entende. Oui. On peut entrer, nous. on peut entrer. Oui. Voilà. Donc on entre doucement et on entre courbé. Comme vous l'avez vu, on est habillé de façon fracassée, euh, les beaux affouillés et tout. Pourquoi Parce que certains sont comme ça. Ça, c'est les trois quarts. Quand vous brandissez les bois à Fuchsia en étant courbés, petit un, ça les réveille, petit deux, ils ne sont pas vexés, qu'on soit debout et en bonne santé. Ils sont couchés, hein. Donc, ils nous voient courbés. Donc, on est dans le même monde. Dans le même monde. Après, on leur dit, euh, bonjour, c'est les clowns, on est passé vous dire bonjour, et tout. Alors, il y a un réveil, ils nous sourit et tout. Ça vous dirait, si on chante des chansons, on n'a pas encore fait rentrer le synthétiseur, hein? Ça vous dirait, sur les chansons, et là, on voit les yeux qui s'allument et qui font euh, oui, oui. D'accord. Des fois, il y a les enfants, des fois, il n'y a pas. Alors, on amène le synthé, on trouve la prise, des fois, c'est pas facile de trouver la prise, il faut écarter les câbles. Et on commence, alors, à... qu'est-ce que vous voulez entendre Alors, souvent, ils disent, comme ce que vous voulez, ils sont dans un état tel de dénuement qu'ils ne vont pas, en plus de ça, exiger. Ils disent ce que vous voulez. De rares disent, des vieilles chansons d'autrefois, mais pas souvent. Voilà, c'est ce que vous voulez. Alors, on chante les trucs classiques. Euh... Le plus beau tango du monde, la valse bleue, emmenez-moi, euh, voilà, un truc euh, à l'ancienne. Et alors là, ça commence à tapoter sur le lit, il y a toujours deux clowns qui sont autour de, de, de la patiente en train de lui caresser les cheveux, de lui prendre la main, c'est très très doux, hein, avec la permission du patient, hein. et, puis, euh, et puis voilà, ça ne dure pas très longtemps, ça a duré euh, 5-6 minutes, et puis vous en voulez encore une Oui, oui, oui, oui, voilà. Et puis au bout d'un moment, on a du mal à s'en aller, mais on a euh, 40 chambres à faire dans l'après-midi, quoi. Et il faut s'en aller. Moi, j'ai du mal. Hein. Personnellement, j'ai beaucoup de mal. Il hein. faut, faut m'arracher pratiquement et tout. Et puis voilà, on se dit au revoir. Euh, C'est tout mignon. Ils sont dans l'hôpital à Antonin Balmès, à Montpellier, CHU, et à Bellevue. Ils sont dans leur chambre. Ils ne sortent plus. Voilà. Donc, il euh, y, y a des gens bon, qui ont eu un AVC ou alors qui sont plutôt en fin de vie. Quelquefois, ils ont 90 ans, 95 ans. Alors quelquefois il ne parle plus du tout. On est clown depuis, bon maintenant ça fait 20 ans. Mais au départ, euh, tout à fait au départ, on m'avait offert une veste, j'ai en retour et adore. Tu vois, avec plein de perles. Et ma, une petite nièce m'a dit, Francine, moi je ne le mettrai jamais. Toi. « Tu as tellement l'allure d'un clown qu'un jour tu feras ça peut-être. » Et dans la même semaine, on m'a proposé d'aller à l'hôpital faire le clown pour les enfants. J'ai dit « Mais moi je ne vais pas savoir faire le clown pour les enfants. » Je ne l'ai jamais fait. On m'a dit « Rentre, je suis musicienne. » Donc j'ai amené mon synthétiseur, un petit micro, et évidemment, euh, euh, Arnaud de Villeneuve, on a fait un tabac. Tous les enfants chantaient et ils, ils n'avaient même plus peur d'aller voir le docteur, etc. Dans mon cas particulier, c'est très étrange, c'est une vieille patiente d'un hôpital qui m'a invité, qui a dit à l'une des clownettes, qui a dit, il faudra qu'il vienne de ce grand couillon pour qu'il voit à quoi ça ressemble. Et, et il ne partira plus. C'est pas beau ça Comme quoi il n'y a pas de hasard, je crois. Il n'y a aucun frein à nos actions. Je pense qu'on se multiplierait par 20, qu'il qu y aura encore des besoins. Il y a des besoins fous, fous, fous, mais comme les besoins de tout le monde aujourd'hui, les besoins des SDF, de la pauvreté et tout. Donc bon, voilà. Le seul frein, c'est qu'on est un tout petit nombre. On est quatre. Rien qu'à Montpellier, il y a 250 chambres. Et j'imagine les autres villes. J'imagine, euh, voilà, euh, les villes en Aveyron, les villes du sud de la France. Il n'y a rien. Je pense que, comme tous les humains, on a tendance à centrer la vie autour de soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire Quand on fait ça, on n'existe plus en tant que tel. C'est que les autres. Et ça devient beaucoup plus intéressant. C'est comme votre petite personne n'est plus tellement intéressante. C'est La personne qui est en face qui a 93 ans, elle va mourir dans trois semaines. Elle ne vous dit qu'une seule chose, elle vous dit « je vous aime » the three me